Donc, regardez. Là, là, vous allez voir le document. Le document, c'est celui-ci. Je l'ai pris. C'est certain que je ne peux pas changer de page. Si je change de page, ils vont tout effacer parce que la dernière page que j'ai remplie, ils l'ont effacée. Je ne suis même pas capable de l'imprimer. Puis c'est marqué le document est invalide. Ils l'ont changé en même temps que je le remplaçais, là, que, que je remplissais, puis c'était marqué que le document était invalide. Le directeur de l'État civil me doit 139,50, il ne veut pas me la rembourser. Imaginez-vous, je n'ai même plus de certificat de naissance du directeur de l'État civil, ils me font payer des impôts et des taxes, alors que je ne suis même pas citoyen, pourtant je suis un citoyen de souche ici par mes parents, ma famille, qui est ici depuis Jacques-Cartier. Pas des farces, là. Je viens de la France. Mon nom, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Ça, c'est le nom de la personnalité juridique qui possède l'autre personnalité juridique qui est Jacques Normandin, qui n'a pas de date de naissance, mais qui a un numéro d'essence sociale. Et... Euh... Là, je vais vous montrer le fameux document en question. Parce que ça, ça a été pour ouvrir le fameux document en question. Vous savez, je ne sais pas si on peut le voir là. Ça, ça a été quand j'ai commencé. C'était écrit Obtenir une nouvelle image. Donc, il fallait que je saisisse ces caractères figurant dans l'image. Ça, c'était pour ouvrir là. la demande de vérification de validité d'un certificat ou d'une copie d'acte. Ça, c'est le dernier document. Le dernier document, là, regardez bien. J'en viens même pas moi-même. Regardez bien. Ça commence comme ça. OK? Et euh, je peux essayer de grossir un petit peu si vous pouvez voir un peu. C'est malheureux parce que je ne suis pas capable de l'imprimer, ils ne veulent pas. Si je clique ici sur imprimer, regardez ce qui apparaît. Regardez bien. Voyez-vous, là, là, j'ai mon chose là. Je marque imprimer. Regardez bien qu'est-ce qui, qu qui apparaît. Là, je suis en train d'imprimer. C'est ça qui apparaît. Ils ont marqué « Le document est valide ». Alors que quand j'ai ouvert tantôt le document, il était invalide. Ils ont changé. C'est marqué « Le document est valide ». Et pourtant, là, là, voyez-vous que c'est écrit « Le document est valide ». Il n'y a plus rien en dessous, là. OK, voyez, il n'y a plus rien en dessous. Alors que le même document, si on le regarde, regardez bien tout ce qu'il y a là-dessus. Voyez-vous, là, il voyez y a le document invalide. Nous aimerions vous connaître. Voyez-vous, ça, je parle de l'imprimé, ils ne veulent pas. Afin de mieux connaître la clientèle qui utilise le service de vérification de la validité d'un certificat ou d'un acte, ou d'une copie d'acte, nous vous invitons à répondre à une ou deux questions. Donc, Puis ça, je voulais l'imprimer. Ils ne veulent pas que je l'imprime. Là, je l'ai dit, moi, j'ai dit, « Est-ce que vous avez utilisé ce service à titre personnel, que ce soit pour vous-même ou l'un de vos proches ou à titre professionnel? » Moi, j'ai écrit à titre professionnel. Quand j'ai cliqué là-dessus, ils on, ont écrit en dessous « À quelle catégorie appartenez-vous? » Moi, j'ai dit « Personnel d'une institution » financière, personnel d'une institution financière. C'est ce que j'ai écrit. Puis là, si on continue en bas, votre faites nous part de votre opinion. J'avais fait toute une lettre tantôt et ils me l'ont refusée. Ils me l'ont refusée. Refusé. Il a fallu que j'en fasse un autre. Puis ça, j'ai essayé d'écrire ça, là, tout... tout ce que vous voyez là, j'ai essayé de l'imprimer. Je ne suis pas capable. Ils ne veulent pas que je l'imprime. La seule chose qui a permis que j'imprime, c'est tout simplement ça ici. Voyez-vous? C'est ça. Imaginez-vous, ça c'est la page que je viens de vous montrer. Là. Pas des phases. C'est pas plus que ça, là. Alors, alors regardez tout ce qu'il y a sur cette page-là. Étant donné, c'est pour ça que j'ai décidé de la filmer. On fait affaire avec des bandits. Ça, c'est des avocats. C'est des membres du barreau du Québec. C'est tout planifié. Ça, quelqu'un qui demande une vérification de validité d'un certificat ou d'une copie d'acte ils ont demandé le numéro d'inscription, je l'ai mis, 1-1951-04-149-844, le date d'un événement, ça c'est la naissance, 1951-06-13, le numéro de document QC, espace, B570-735-01, le document, puis là ils ont écrit le document est valide, tantôt, quand je l'ai eu, la première fois, c'était marqué le document est invalide, mais quand j'ai voulu le corriger. C'est-à-dire, quand j'ai voulu l'imprimer, ça a changé de page, automatiquement, pour l'imprimer. Tu ne peux pas imprimer cette page-là. Et là, quand je suis revenu, ça marqué « Le document est valide. » Pas des fasses que je vous dis là. Donc. Étant donné que quand que je décide d'imprimer, vous le voyez comme moi, voyez-vous, si je décide d'imprimer, ça fait ça de même. Puis regardez la page, il va être imprimé. Là, vois-tu, il n'en montre pas la page. La seule page qui est imprimée, c'est ce que je viens de vous montrer tantôt. tout À partir d'en dessous, le document est valide. Tout ce qu'il y a en dessous, il n'y a rien d'imprimé. Ils ne veulent pas. C'est des perfides personnages. C'est des gens qui, qui me doivent 139 et 50 parce que j'ai demandé l'inscription de naissance au directeur de l'État civil, le numéro d'inscription de naissance, du certificat de naissance, et l'acte de naissance, il n'a jamais voulu me le donner. Et vous savez que si vous avez un certificat de naissance, c'est que vous êtes un citoyen. Si vous n'avez pas de certificat de naissance ici, si vous n'êtes rien. Puis un certificat de naissance, là, c'est pas naturel, ça. Ils appellent ça une naissance juridique. Une existence, il n'y a pas de vie. Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, Normandin, est survenu inopinément, le 13 juin 1951. Pareil comme une feuille qui vient de tomber d'un arbre. Sans, sans qu'il soit désiré. Sans que la mère sache qu'elle attend un enfant. Je t'avais comme ça. C'est ça qui est écrit. J'ai la lettre du directeur d'état civil. Et jean joseph pierre Antoine Normandin n'est pas baptisé, ne le sera jamais. Parce qu'un autre famille, ça ne se baptise pas, et un prénom un prénom, c'est juridique, parce qu'il est attaché à un surnom qu'on appelle M. Normandin. Puis dans le certificat de naissance du directeur de l'État civil, il y a trois M. Normandin. Il y a M. Georges-Joseph-Pierre-Antoine, qui est un prénom inusuel, qui n'est jamais utilisé, mais lui, il y a un numéro d'inscription de naissance, il y a, a une date, pas de naissance. Mais eux autres, ils disent que c'est une naissance, mais non. Une date de quelqu'un qui est survenu inopinément. Et il y a un numéro de document qui est le numéro QC B570-735-01. Je ne suis pas capable d'aller chercher le reste. Ce n'est pas des farces, là. le reste du document que vous voyez en dessous ici. allez jusque-là, où c'est écrit. Le document est valide, puis tantôt c'est écrit « Invalide ». Avoir su, je l'aurais imprimé tout de suite. Ils l'ont changé tout de suite. Puis, ils sont tellement hypocrites qu'ils ne veulent pas mettre le reste. Puis moi, j'ai marqué ici « Vous me volez par les gouvernants et dirigeants du mouvement Desjardins. » Par les gouvernants et dirigeants du barreau du pays 1968, Québec. Aussi par les gouvernants et dirigeants de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence du revenu du pays, numéro 88, 13, 81, 8000 du Parlement, de l'Assemblée nationale du Québec de 1867. Je dis bien de l'Assemblée nationale du Québec de 1867, pourtant ce n'est pas vrai. Mais c'est ça ont écrit eux autres dans le document du registraire des entreprises, numéro 88, 13, 81, 8000. Comme quoi, l'Assemblée nationale et le Parlement du Québec ont été créés en 1867. Vous ne pouvez pas avoir plus bandits que les avocats membres du barreau du Québec. Mais j'ai eu quelques juges qui m'ont donné raison, les juges Binon de, de nos Fontaines de la Cour municipale de Montréal, mais la juge Sylvie Gérard, elle, elle a saboté ça, puis elle a annulé les décisions des juges Bisson de nos fontaines. Ça a été la même chose pour l'honorable juge. Euh, François Godbout et euh, la société euh, contre, euh, si vous voulez, c'est-à-dire moi j'étais contre la capitale assurance générale et la mise en cause c'était la société d'assurance automobile du Québec et quand j'ai gagné au dossier 200-22-028-373-041, quand j'ai gagné là-dessus, ben, écoutez, ils m'ont enlevé le permis de conduire. Ils m'ont remboursé le 1900 parce que je faisais des versements sur l'anticipation du jugement. Ils m'ont remboursé. Puis l'année suivante, suivante, ils demandaient que Jacques Normandin passe un examen médical. J'ai dit non, non. Vous ne me ferez pas renverser la décision du juge Godbout, des juges Bisson de fontaines et du juge euh, Rénal Fréchat de la Cour supérieure en faisant passer un examen médical à Jacques Normandin qui n'a pas de date de naissance. Qui a un numéro d'assurance sociale, puis sa seule pièce d'identité, c'est son adresse civique. Vous ne me ferez pas ça. Je ne ferai pas ça, je n'irai pas. C'est pas Jacques Normandin que vous allez traiter. C'est pas vrai. C'est pas compliqué. C'est Jacques, Joseph, Pierre, Antoine. Puis ils n'ont jamais voulu. Puis à partir de là, ils m'ont enlevé le permis de conduire. Euh, le permis de conduire et la carte de chance maladie. Ils l'ont réactivé seulement en 2017 pour n'importe quoi. Euh, alors que je n'ai pas, pas, pas passé d'examen médical, puis ils l'ont réactivé. Donc, voyez-vous comment ils sont crapuleux, comment c'est des perfides personnages. C'est des déchets de notre société, ça. Puis pourtant, il y a de bons juges. Les juges Buisson de nos fontaines, c'est de bons juges. Si je regarde le juge Gilles Pigeon qui a exempté Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin de l'impôt sur le revenu en 2005, c'est un bon juge. Ce n'était pas un imbécile. Le, le bon juge François Godbout de la Cour du Québec, quand j'ai gagné contre la capitale à générale et contre la mise en cause aux Société de la automobile du Québec, c'est un bon juge. Le juge Fureynel Fréchette de la Cour supérieure, au dossier 460-36-000084-046, c'était un bon juge en 2004, mais il s'est fait renverser par le juge Paul-Marcel Balavance dans le même dossier judiciaire. C'est pas compliqué. C'est comme le juge Jacques Paquet, le juge coordonnateur à la Cour du Québec, qui a renversé la décision du juge François Godbout dans le dossier 500-22-091-915-036. C'est grave, là? Parce qu'il savait, lui, que François Godbout avait fait la distinction, avait reconnu la distinction entre une nature humaine de l'homme et la nature juridique. c'est pas une nature, là, et la conception juridique de l'homme. La personne physique, ils disent bien qu'il est obligatoire d'être une personne physique, c'est René Coroto du Mouvement des Jardins qui l'a écrit dans son livre. Puis son livre, là. Écoutez. Le titre, c'est Un patrimoine coopératif défiguré et dénaturé. Le mouvement des jardins 1997 à 2003 de René Croteau. C'est euh, les éditions Multimonde. C'est dans le ISBN 2-89-544-064-6. À la page 10. Regardez bien ça. Dans la dans l'espace où c'est écrit des associations de personnes, il a écrit « Les membres sont obligatoirement des personnes physiques. » Est-ce que c'est obligatoire d'être une nature animale, une nature végétale et une nature humaine? Est-ce que c'est obligatoire ou c'est naturel? Quand c'est obligatoire, c'est que rien ne vient de Dieu, rien ne vient de la nature. Peu importe la religion que vous, que vous occupez, que vous exercez, que vous pratiquez, même les athées, vous comprenez? Les antidéistes ou quoi que ce soit, vous êtes absolument rien dans le système. Je regardais la femme à l'Assemblée nationale, ils ont comment, pas à l'Assemblée nationale, au Parlement canadien qui dit Notre corps nous appartient, notre corps nous appartient, on n'ouvrira pas le débat sur l'avortement. « Non, les femmes, votre corps ne vous appartient pas à nulle part. Nulle » part. Premièrement, depuis 1972, l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux dit que l'enfant fétal, c'est un défunt. C'est bien dit, l'enfant fétal, c'est un défunt. Pas l'enfant embryonnaire, non, l'enfant fétal. Et en l'article 223-1 du Code criminel, ils disent bien à quel moment le gouvernement, nos dirigeants, nos gouvernants décident à quel moment un enfant devient un humain. C'est drôle, on, on, ça ne se dit pas ça, dans le domaine, dans le monde animal, où il y a trois espèces, il y a les espèces aériennes, les espèces terrestres et les espèces marines. Puis l'homme, ce n'est pas un animal. Il ne fait pas partie des espèces aériennes, des espèces terrestres et des espèces marins. Ce n'est pas un animal, c'est une nature humaine, c'est dans la genèse. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné l'espèce animale, végétale et minérale pour sa subsistance. Dieu est bon, l'homme est méchant. Et où il y a de l'argent, c'est là que c'est la pire catastrophe. C'est là que se situe le mal et Maman. Le Dieu du mal, si vous voulez, Maman. Donc, euh, je vous ai mis au courant de ce qui se passe actuellement dans ce fameux dossier-là. Et j'espère que vous allez tenir compte de ça. Je ne peux pas le perdre, comme je vous dis. Euh, J'ai écrit j'étais très satisfait de leur euh, formulaire pour savoir si Jacques, euh, Joseph, Pierre, Antoine Normandin est valide. Vous comprenez Là, ici, quand on regarde, c'est marqué le document est invalide. Et c'était pas vrai tantôt, c'est marqué invalide. Je suis tellement déçu. Puis ils me paieront pas mon et 139,50. C'est des bandits, c'est des voleurs. Et vous savez qu'un être humain, puis Jean-Joseph Pierre-Antoine normandin devant le juge Gilles Pigeon il ne paye pas d'impôts. Je l'ai dit au juge Pigeon, c'est euh, euh, Isabelle Suarez qui m'a demandé, elle a dit, « Bon, mais ben, euh, OK, vous avez commis une infraction en vertu de la loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction de la loi R20, mais est-ce que vous avez déjà payé des impôts? » J'ai dit non. ça vous pourquoi? Parce que la poursuite judiciaire était au nom de Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro de sociale. sociale Le juge lui l'a compris, mais elle, elle est trop sotte pour l'avoir compris. Il n'y a pas même la couronne, on met souvent des gens qui sont complètement ignorants, c'est ça qui arrive, c'est malheureux. Malheureux, pour ces gens-là, ces procureurs de la couronne-là, qui sont là pour rire. Quand tu leur parles de ça en cours devant les juge, ils sont là. <rire> ils s'amusent, ils can. Alors que, écoutez, c'est une sottise, c'est une bêtise de voir autant d'ignorance devant les juges. Je suis certain que ce n'est pas tous les procureurs de la couronne. Il y en a qui ont étudié après qu'ils ont passé en cours devant moi, ils ont pris les articles de loi que je leur ai présentés que j'ai parlé, puis ils font une recherche personnelle, elles-mêmes, ces procureurs-là, puis eux-mêmes. Puis ils s'aperçoivent que j'ai raison. Là, il n'y a plus, par exemple. Là, quand ils reviennent, ils sont beaucoup plus sérieux. Mais ils vont mettre des enfants d'école, des jeunes là, qui sortent du barreau du Québec, là, ça sent encore le pipi, c'est une façon de dire, là, écoutez, ça si pas une connaissance, c'est rien, rien, rien. Ils ne mettront pas un procureur de la Couronne que a des connaissances. Voyons donc. Puis euh, ils vont mettre des petites canoës, des petites poules. Tu sais, c'est ça qu'ils vont mettre. Fait que regardez, euh, on reviendra sur la question de l'avortement. Je ne pense pas que vous soyez encore euh, capable de comprendre toute la question sur l'avortement. Le fait que la nature humaine n'existe pas en matière démocratique, politique et judiciaire. La nature humaine n'existe pas. Et s'il n'y a pas de nature humaine, automatiquement, il y a une existence juridique, mais il n'y a pas de vie. Même s'ils disent « déclaration de naissance vivante », ce n'est pas une vie. Ils sont obligés de dire le pléonasme « naissance vivante », Puis le contraire de tout ça, c'est « mort sans vie ». C'est grave, hein? C'est « mort sans vie ». Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.